Ici Danny Bonapace, il faut décidément parler d'une meilleure solution ensemble. Il faut qu'on ait une solution qui fait appel à notre légendaire unité. Une solution qui assure notre santé et notre sécurité financière et notre prospérité. Parce que ce qu'on a sur la table présentement, c'est ni un ni l'autre. On chicane, on va continuer à être malade, puis on va dégénérer notre économie ici. Je sais de quoi je parle au niveau de la santé, je suis assez malade, je ne veux pas que ça vous arrive. Au niveau économique, j'ai produit une vidéo subséquemment, consultez-la. Il faut être plus imaginatif dans nos solutions. Il y, y a une solution qui a été émise de dire « on va fermer la fonderie ». Ça prend plus de réflexion que de dire une chose comme ça. Il y a beaucoup d'étapes à, à considérer avant d'arriver à ça. Au même titre de dire « ben là on, notre autre solution, c'est « chicanez-vous à savoir comment on va émaner plus que la norme sécuritaire ». C'est pas une solution, c'est terrible, ça, comme, comme solution de chicaner. On va détruire notre santé, notre économie, notre cohésion sociale. Qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien après ça. Je suis un prépondérant de dire, le grand rêve, c'est qu'on soit considéré mondialement comme étant le grand recycleur de notre planète, puis qu'en même temps, on, on continue à être en santé, et qu'on continue à être prospère, et que Glencore continue à faire de l'argent. Fantastique! Le court terme, toutefois, qu'on nous met sur la table, c'est terrible. D'ici à ce qu'on innove technologiquement, arriver au Rive à long terme, faut innover au niveau de, de nos stratégies, sur la stratégie à court terme, évidemment. Permettez-moi de dire que je trouve que c'est terrible qu'on nous mette dans la, la, la situation de la responsabilité à négocier ça entre nous quand on n'a pas été ceux qui ont créé le problème. À mes yeux, Glencore sait et savait qu'est-ce qu'elle rentrait comme intrant, ce qu'elle traitait, puis ce qui sortait comme métaux lourds, puis elle a décidé de rien faire. Ça fait appel à son sens de responsabilité de dire, « c'est pas la mienne, mais c'est évidemment la tienne. » Les gouvernements qui sont de l'autre côté supposés nous protéger à plusieurs niveaux, que ce soit la CSST, l'Autorité des marchés financiers avec les bourses, etc., a eu des manques importants au niveau de la santé et de l'environnement. Permettez-moi de dire que je ne comprends pas encore pourquoi qu'on n'a pas des machines tout le tour qui, qui vérifient les émanations de métaux lourds. J'ai les études vérifiées pour un million. On a des machines tout le tour de la ville qui monitorent tous les métaux lourds aux cinq minutes. Juste un million. Ce n'est pas encore fait. Comment se fait-il dans le passé qu'on laissait émaner plus que la norme sécuritaire? Puis quand c'était dépassé largement, il n'y avait pas de conséquences non plus. Puis ça, c'est sans compter au niveau de l'intégrité de, de partie de rapport qui a été omis ou enlevé. Mais de toute évidence, il y a une responsabilité, une responsabilité là aussi. Ce que j'essaie de dire, c'est que ceux qui sont responsables de la situation sont ceux qui sont moins impliqués présentement, puis qui ne vivent pas la terrible situation qu'on vit dans notre communauté. J'ai tendance à dire, cherchez d'autres stratégies à court terme. Permettez-moi de faire une suggestion, genre, rentrez des intrants qui émanent moins de métaux lourds, faites des réparations temporaires jusqu'à s'articule la solution à long terme. Diviser les manques à gagner économiques entre le gouvernement et Glencore parce que vous êtes responsable, mais mettez-nous pas tout ça sur le dos à continuer à chicaner. À vous, tous les citoyens, ce que j'ai à dire, c'est qu'on a à s'approprier du pouvoir. Et à mon avis, la première étape, c'est de s'occuper des nôtres. Les travailleurs de la fonderie, c'est épouvantable le stress qu'ils vivent. Parce que, à ce que je sache, ces gens-là sont exposés à travailler là, donc leur santé, elle est mise en, en péril. Ils ont des familles qui vivent dans notre communauté, donc leurs enfants peuvent avoir des problèmes de santé reliés à ce qui se passe. Leurs maisons perdent la valeur autant que les nôtres. Puis c'est sans compter que toutes les fois qu'on on dit non, qu'on ne veut pas émaner plus parce qu'on est inquiet de l'avenir de notre communauté, c'est bien plus eux autres qui vivent ce stress-là. Que ça met en doute leur sécurité financière, ce qui, ce qui, qui est leur salaire qui met du, du pain à, sur la planche pour leurs enfants, pour les nourrir. C'est terrible. Les gens de Glencore en Suisse, ils ne vivent pas le stress que les employés vivent. Donc, permettez-moi de dire que je gérerais ça comme communauté, comme une situation de crise, puis si j'étais un leader municipal, j'arrêterais toutes dépenses non nécessaires dans notre communauté pour créer un fonds de réserve pour justement rassurer ces gens-là puis leur dire « on s'occupe de vous peu importe les scénarios ». Et je mettrai aussi beaucoup de pression au gouvernement pour dire « toi aussi, tu à mettre une réserve puis garantir la sécurité de nos employés ». Une fois qu'on fait ça, là on peut dire non au gouvernement et à Glencore tout en s'occupant de nos employés de la Fonderie. Puis Vraiment important de comprendre que nos voix individuelles, que ce soit personnel ou dans nos organisations, qui sont mis en péril, portent plus qu'on peut l'imaginer. Si on regarde mon graphique sur l'iPad ici, on a des voix ici ensemble. Puis si on dit non au gouvernement, qu'on ne veut pas émaner au-delà des normes, ben c'est clair, ça envoie un message ici, puis ça vient dire Toi, tu as à te responsabiliser, mais tu as le droit d'obliger les dirigeants de Glencore, de respecter les normes. Ça, c'est très fort, mais c'est peut-être une option parmi un autre que vous ne voyez pas, que quand vous mettez vos voix ensemble et qu'on envoie un message au gouvernement, bien, ultimement, ça en envoie aussi un message aux investisseurs institutionnels qui sont majoritairement actionnaires de Glencore. Puis, je peux vous dire une chose. Le gouvernement peut obliger Glencore à changer d'avis et être éthique, mais les investisseurs institutionnels, c'est les grands joueurs pour les compagnies comme Glencore. Puis Si eux autres sont en désaccord et ne sont pas contents, ils appliquent autant de pression pour une direction différente des, act des actionnaires dirigeants de Glencore que le gouvernement. Parce qu'il y a une chose que les investisseurs détestent, c'est de mettre en péril leur argent. Puis Quand on commence à brasser une situation de crise comme celle-ci, ben ça, ça brasse... La stabilité des revenus, puis ça les investisseurs aiment pas ça, parce qu'ils se disent leur valorisation d'action qui est boursière, c'est une bonne idée de peut-être les vendre parce qu'elle est en péril cette valorisation là. Puis ça, ça déplaît aux actionnaires dirigeants. Mais il y a une autre affaire que vous savez peut-être pas, c'est que les les actionnaires institutionnels souvent sont des fonds de travailleurs. Puis les fonds de travailleurs ont des chartes de constitution qui leur obligent à l'éthique. C'est pour ça que quand on lit le rapport annuel le plus récent de Glencore, on se rend compte qu'ils vendent beaucoup les mérites de participer à la nouvelle économie, d'être là dans un recyclage puis de bâtir un meilleur monde. Ce qui est tout à fait faux ici dans notre communauté. Mais quand nous, on crie haut et fort dans les médias ou dans les réseaux sociaux, à un moment donné, ça se rend aux investisseurs institutionnels puis sont obligés par leur charte de constitution de liquider ces actions-là, ce qui fait qu'il y a une perte de valeur des actions de Glencore, puis ça, c'est une pression immense. Pourquoi que je mentionne ça? C'est de dire, nous, là, on a à s'approprier du pouvoir, puis on a deux chemins, celui du gouvernement puis celui du, des investisseurs institutionnels Mais tout ce qu'on fait, ça a un impact important. Je vous invite à parler haut et fort et dire « finalement, on veut le meilleur pour nous, notre santé et notre économie. On veut assurer un avenir en santé et prospère à nos enfants. Et vous avez plus de pouvoir que vous le pensez quand vous dites non. » Comme ma magnifique épouse a dit, « non » est une phrase complète. Et nous, dans notre communauté, on devrait dire non. On n'émane pas plus que les normes, puis pour tous les métaux, parce que ça a des conséquences graves. Je vous invite d'être courageux, individuellement, dans vos organisations. On est tous en péril pour notre santé et notre sécurité financière. Manifestez-vous auprès de nos gouvernements, protégeons nos employés et dites non, on ne veut pas émaner plus que la norme pour tous les métaux, on veut bâtir un avenir en santé et prospère pour toute notre communauté et pour de bon. Merci beaucoup.